Madame, Monsieur, le ministre d'État des Affaires étrangères, Monsieur l'ambassadeur Mauro Vieira, accompagné de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, ambassadrice Catherine Colonna. En ce moment, prendra la parole le ministre d'État de des, des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mauro Vieira. Bonjour à tous. Je, je souhaiterais commencer ah, avec l'expression de ma satisfaction aujourd'hui de la ministre Catherine Colonna. Et dans les premiers mois de gouvernement, du gouvernement du président Lula, la visite de la ministre Colonna, la première, et au niveau ministériel depuis euh, 1919. Ça implique la revitalisation du partenariat stratégique entre le Brésil et la France, lancé par le président Lula et le président Jacques Chirac en 2006. Le Brésil et la France possèdent d'importants liens politiques et culturels avec 200 ans d'histoire. Avec la visite de l'ambassadrice Catherine Colonna, on tourne la page Ils ont place notre relation au niveau élevé. Euh, et la ministre euh, Colonna sera reçue euh, aujourd'hui, aujourd dans l'après-midi, par le président Lula, Lula qui a réitéré la... les remerciements par le soutien de la France à l'institutionnalité démocratique du Brésil. Le président Lula, Lula a réitérer encore, qu'il présentera la ministre Colonna, la ministre la Colonna pour que le président participe de la copole de du pays, de la, le sommet de l'Amazonie la et qui réalise une visite à bilatérale à Brasilia. Aujourd'hui, au euh, matin, nous avons eu une discussion positive avec le principal thème de notre agenda et sur les questions internationales de l'actualité. Parmi de notre agenda bilatéral, nous, nous avons des projets de coopération, de la défense, de la défense du développement et les hélicoptères et le programme de développement en sous marin. L'un des projets stratégiques, nous avons discuté également avec la dans les domaines de la culturelle, technologie, Notre pays sont partenaires et doivent travailler de façon coordonnée avec l'agenda de changement climatique et j'ai... Je... Je, je pense que le Brésil doit reprendre les, son protagonisme pas, dans les questions de l'environnement. Nous avons aussi traité des accords de changement climatique et nous avons aussi mis en exergue le financement climatique euh, approprié pour les pays en développement, le respect et euh, le combat dans l'Amazonie et j'y renforce le compromis, le compromis du Brésil pour. Et pendant notre rencontre, nous avons exposé nos visions de la coopération transfrontalière. Le Brésil partage 750. Un kilomètre de, des frontières, la plus grande frontière entre la Mapa et la Guyane française. Nous allons renforcer cette coopération transfrontalière pour que notre frontière commune soit pacifique et environnementalement durable. Et le premier pas dans ce sens, c'est la réalisation euh, des nouvelles réunions du Conseil du IAPOC et de la Commission mixte transfrontalière. Organisée euh, avec les autorités de la MAPA et Franco-Guyane. Gu Nous avons renforcé la, la position du Brésil dans les conflits de l'Ukraine. Euh, avec le droit international, il n'y sera pas avec des armes que nous allons résoudre les conflits, mais avec le dialogue et solutions acceptables pour tous les côtés. Nous avons réaffirmé que le Brésil va contribuer et nous avons échangé des impressions sur la situation de notre région et de la coopération sur les conseils de sécurité de l'ONU. Enfin, nous avons aussi échangé des impressions sur l'accord de Mercosur et l'Union européenne. Et nous avons euh, des excellents échanges et propositions pour renforcer notre, notre courant de commerce et d'investissement. La France, c'est l'un des plus grands investisseurs du Brésil. Et nous avons des larges opportunités d'approfondir euh, nos relations dans les domaines durables. La visite de ma collègue ministre Catherine Colonna aujourd'hui est une, aide parfaite, euh, une parfaite illustration euh, qui montre que le Brésil pourra être une euh, intense activité diplomatique qui nous conduit prétend montrer que le Brésil est à nouveau dans l'espace global dont on ne devrait pas être sorti. Le Brésil est un partenaire important avec la France. Et je remercie la présence de la ministre Colonna et de sa délégation et nous avons continué à discuter pendant le déjeuner et dans l'après-midi la ministre Colonna fera une visite, rendra visite au, au ministre Colonna. Merci beaucoup. Je passe la parole à la ministre Colonna. La parole à ministre de l'Europe et des Negócios Estrangeiros de la République Française, l'ambassadrice Catherine Colonna. Monsieur le ministre, cher Mauro, mesdames et messieurs, je veux tout d'abord vous remercier, monsieur le ministre, de la chaleur de votre accueil, de la qualité de nos conversations de leur sincérité. J'ai trouvé en vous un partenaire tel que nous les aimons. Je me permets de le dire publiquement. Et après l'élection du président Loulin, puis son entrée en fonction, élection et entrée en fonction qui ont été, comment dire, suivies de près, je parle un langage diplomatique, suivies de près en France, notre rencontre marque, nous le souhaitons, le début d'une relance avec... Ce partenariat politique particulier qui nous lie avec le Brésil depuis maintenant 15 ans, mais que nous allons mettre à jour, renforcer, auquel nous allons donner une nouvelle ambition. Je viens donc ici, au Brésil, à la demande du président de la République, pour que nos deux pays lancent une nouvelle dynamique dans leurs relations. Pour la France, le Brésil est un partenaire de premier plan, c'est le fruit d'une amitié historique entre nos deux pays. Vous rappeliez tout à l'heure, monsieur le ministre, que nous allons bientôt célébrer les 200 ans de nos relations diplomatiques. Mais c'est aussi le fait non seulement de l'histoire, mais de la géographie, puisque la France partage avec le Brésil une longue frontière qui est même sa plus grande frontière terrestre avec un autre pays. Et donc la France est aussi un pays des Amériques et, et fiers d'être un pays des Amériques à vos côtés. Et puis c'est enfin avec la conviction que le Brésil peut jouer un rôle clé, un rôle charnière au sein de l'ordre international que nous abordons cette nouvelle dynamique à un moment où nous avons plus que jamais besoin de dialogue et d'unité pour répondre aux défis de notre temps qui sont nombreux, nous le voyons jour après jour et sur tous les continents. Je suis extrêmement honoré que le président Lula me fasse l'honneur de me recevoir. Et notre mission monsieur le ministre, c'est dans le sillage de son élection et de son installation de rechercher maintenant toutes les convergences possibles entre nos deux pays. Elles sont nombreuses. La France et le Brésil ont en commun d'être attachés au respect de leur souveraineté et à la promotion d'un ordre international régi par le droit et régi par la coopération. Nous avons aussi en commun notre attachement au multilatéralisme et à ces institutions qui nous ont rassemblés de longue date et qui continueront donc à nous réunir désormais. Et puis nous avons à cœur de défendre l'un et l'autre la démocratie lorsqu'elle est attaquée ou menacée comme ce fut le cas le 8 janvier dernier sur, sur cette esplanade. Et vous avez vu, Monsieur le ministre, que, aussitôt, la France, par la voix du président de la République, par la mienne, et comme tant et tant d'autres dans le monde, mais l'ensemble des responsables politiques français, en tout cas, ont tenu à faire part, tout de suite, immédiatement, de leur solidarité et de leur plein soutien à la démocratie brésilienne, qui a démontré, d'ailleurs, sa force et sa capacité de résilience. Donc, je réitère devant vous ce soutien, et redit notre amitié au peuple brésilien. Nous savons aussi, et nous en avons parlé, monsieur le ministre, que la démocratie peut être plus fragile par les campagnes de désinformation et de manipulation qui peuvent être menées. Je crois que c'est l'un des sujets sur lesquels nous devons coopérer pour réfléchir ensemble à ce qui permet de lutter contre ces désinformations, contre ces manipulations, et donc consolider nos démocraties. Ces valeurs partagées et ces intérêts partagés vont nous conduire à travailler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à une feuille de route qui guidera notre action et notre relation pour les prochaines années. Elle sera politique, elle sera économique, scientifique, mais elle concernera aussi les champs de, traditionnels de coopération transfrontalière, de relations dans le domaine de la défense et de la sécurité, dans le domaine de la culture aussi, où nous avons de l'ambition, et nous devons avoir cette ambition. Voilà ce que nos chefs d'État ont décidé, ils en ont parlé encore il y a quelques jours, et voilà, Monsieur le ministre, chers collègues, si vous l'acceptez, quelle est notre mission et celle de nos équipes Nous devons renforcer notre collaboration, défendre nos valeurs aussi côte à côte. Nous avons évoqué, le ministre vous l'a dit, l'ordre international et la situation en Ukraine, notamment, où la Russie poursuit sa guerre depuis bientôt un an, puisque nous sommes bientôt au triste anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, avec cette guerre qui se poursuit avec d'ailleurs son lot de crimes et d'exactions. Et j'ai tenu à saluer les prises de position du Brésil aux Nations Unies pour condamner l'agression illégale menée par la Russie et rappeler, et nous le ferons encore, rappeler notre attachement commun au respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Il n'y aura pas de paix et de stabilité internationale sans plein respect de ces principes. Et dans cette guerre, nous le savons, il y a un agresseur et un agressé. Il est important que tous les États qui sont attachés au respect du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies euh, Répète combien c'est important. Je suis persuadée que le Brésil aura à cœur de rappeler les faits, de rappeler les responsabilités comme nous le ferons nous-mêmes à la fin de ce mois. Puisque je mentionne le Conseil de sécurité et les Nations unies, permettez-moi d'ajouter que nous allons continuer de travailler avec le Brésil dans toutes les enceintes multilatérales. À l'ONU, au Conseil de sécurité, dans les autres instances de l'ONU, mais aussi au-delà. Et je sais, Monsieur le Ministre, que nous avons en vous, nous avons dans le Brésil, un partenaire de poids, un partenaire qui peut jouer un rôle clé pour nous permettre d'avancer dans la défense du multilatéralisme, de l'ordre international fondé sur les règles, du maintien de la paix s'il le faut, de la défense des droits de l'homme et des valeurs cardinales qui sont les nôtres. Nous avons bien sûr beaucoup parlé des enjeux environnementaux. Dans euh, les défis qui sont euh, les nôtres, il y a euh, la défense de l'environnement, la protection de la planète, la lutte contre la déforestation. J'ai salué la volonté brésilienne d'organiser la COP 30 très bientôt, euh, en Amazonie peut-être, si je comprends bien, monsieur le ministre, et, la France appuie cette ambition et aidera le Brésil à l'organiser et à faire qu'elle soit réussie à la mesure de ses moyens. Vous pouvez compter sur nous pour cela. Et je sais aussi que nous pouvons compter sur le Brésil, qui est l'un des piliers de la construction d'un droit environnemental mondial pour maintenir le plus haut possible le degré d'ambition qui doit être le nôtre pour enrayer le changement climatique dont nous sommes Monsieur le ministre, en un mot, heureux de vous retrouver dans ce combat qui dépasse bien sûr nos pays et qui est de l'intérêt de l'ensemble des pays de, de la planète. Mais nous pouvons espérer retrouver grâce à vous une dynamique ambitieuse et mieux répondre grâce à vous à l'urgence climatique. Je m'en suis entretenue ce matin avec la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, mais je salue par avance l'action que la diplomatie brésilienne, avec vous à sa tête, mènera pour nous permettre d'avancer. Je mentionnais les droits de l'homme. J'aurais dû mentionner parmi eux l'importance que le président de la République attache à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je salue ici la présence de madame la secrétaire générale en ajoutant, pour ceux qui ne le savent pas, que mon ministère a aussi désormais une secrétaire générale. Donc je ne doute pas que grâce à elle, nous allons faire encore de plus grand progrès, tous nos voeux vous accompagnent, madame. Nous avons aussi évoqué à ce titre la situation des peuples autochtones et avons l'ambition de, de vous aider au Brésil et ailleurs. Nous pensons que sur tous les enjeux de santé, de développement, nous pouvons trouver ensemble des solutions innovantes s'il le faut pour aider au développement dans le respect de l'environnement, pour ces populations qui ont été trop affectées par un mode de développement qui n'était pas respectueux ni de leur culture ni de la nature. Donc nous allons coopérer également en matière scientifique, en matière de recherche. Et puis vous le disiez, monsieur le ministre, sur le plan économique, la France se flatte d'être fortement présente au Brésil avec, je crois, un rôle de premier plan parmi les investisseurs étrangers. Je crois que nous sommes le troisième... Et donc il nous reste encore à monter quelques échelons pour être votre premier partenaire. Ça peut être notre ambition commune, mais d'ores et déjà, nous avons plus de 1000 entreprises implantées au Brésil et qui représentent un, un nombre d'emplois important, plus de 500 000, je crois. Et nous pouvons coopérer bien davantage, en particulier avec la nouvelle donne qui est celle désormais avec l'élection du président Lola, dans nos relations grâce à la feuille de route que nous allons mettre au point ensemble. J'ai souligné également notre soutien à la perspective d'une adhésion du Brésil à l'OCDE. Et le ministre vous le disait, nous avons aussi pu parler de, du futur accord entre l'Union européenne et le Mercosur. J'ai rappelé l'engagement qui est celui de l'Union européenne à mettre dans les accords commerciaux de nouvelle génération qu'elle signe avec ses partenaires des normes environnementales et des normes sociales pour que la mondialisation s'effectue au bénéfice de tous et pas seulement des plus aisés il le faut, nous y tenons et donc nous sommes plus confiants désormais de la capacité du Brésil à accepter que dans un futur accord le respect de ses principes sociaux et environnementaux et notamment le respect de l'accord de Paris sur le climat puisse être intégré dans l'accord. Il y a encore beaucoup de travail technique à faire. Nous le mènerons à meilleur rythme et nous attendons pour notre part les propositions de la Commission européenne puisque vous savez que c'est la proposition de l'Union européenne qui fera la formation de la position des États de l'Union européenne. Voilà en quelques mots les principaux sujets que nous avons abordés. Dans un entretien, Monsieur le Ministre, dont je vous remercie euh, à nouveau parce qu'il a été tout à la fois euh, dense, euh, confiant, je crois, euh, chaleureux, à l'image des relations qui doivent être celles entre la France et le Brésil, et avec euh, la perspective d'une rencontre entre nos deux chefs d'État, à la fois ici au Brésil et pourquoi pas en France, en tout cas, nous allons nous, nous y mettre et travailler d'arrache-pied pour que ce soit possible. Je me réjouis en tout cas dans le rôle qui est le mien de participer activement modestement mais activement à nos retrouvailles et je suis sûre que nous avons une nouvelle belle page à écrire des relations entre le Brésil et la France. Merci beaucoup monsieur le ministre. Neste momento, convidamos representante da imprensa francesa a dirigir uma pergunta às autoridades. Solicito se que o jornalista se apresente et informe o veículo que representa. Bonjour, euh, Ramon Samko d'Agence France-Presse. Bonjour, ministre. Euh, pour vous, euh, ministre, euh, le, le président Lula a refusé d'envoyer des, des munitions à, à l'Ukraine. Euh, je voudrais savoir quelle est la position de la France sur, sur cette situation. Et en même temps, le Brésil. Le... Oh, D'accord. Euh, madame ministre, le président Lula a refusé de d'envoyer des munitions, euh, a dit que Brésil, le, le Brésil va refuser d'envoyer des munitions à, à, à la guerre. L'Ukraine, euh, je, je voudrais savoir quelle est la position de la France sur cette euh, proposition. Et en même temps, le Brésil euh, propose la création d'un groupe des de, de pays euh, qui sont hors de conflit et pour tenter, tenter de trouver la, la paix. Euh, Est-ce que la France. Por a essa iniciativa. Bom dia, ministro. O Brasil está vindo uma reativação do Fundo Amazônia. A Alemanha e a Noruega recomeçaram a sua cooperação no fundo. O Brasil já demandou a França também participar nessa iniciativa? Obrigado. Merci de votre question, monsieur. J'en parlais tout à l'heure, mais je peux le redire brièvement. Il faut partir des faits et des responsabilités. Les responsabilités sont que dans cette guerre, il y a un agresseur et un agressé. C'est la Russie qui a choisi de déclencher la guerre et qui choisit également de la poursuivre et de la mener en violation de toutes les loi de la guerre, en violation du droit international humanitaire. Donc on ne peut pas, lorsqu'on aborde ces questions, mettre les deux pays sur un pied d'égalité. L'Ukraine a le droit de se défendre, reconnu par la charte des Nations unies, évidemment, et on ne peut pas tenir les deux pays à équidistance parce qu'il n'y a pas équivalence dans leurs responsabilités. ça dit, je le disais également tout à l'heure, il est important... De tous les pays qui sont attachés au respect du droit international, au respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, rappellent cet engagement. Le Brésil l'a fait, la France le fait, et ce sera particulièrement important de le refaire à l'occasion des réunions qui auront lieu à New York le 23 février et le 24 février. Quant aux propositions du président Lola, je dirais que toute initiative visant à faire respecter le droit international et visant à ramener la paix dans le respect des principes du droit international et en respectant aussi les responsabilités des uns et des autres. Je redis que la Russie a envahi l'Ukraine et non l'inverse et que l'Ukraine ne menaçait pas la Russie. Toute initiative qui va dans ce sens, bien sûr, est la bienvenue. La France y encourage et... Il suffirait que la Russie mette fin à son agression, pardon de le dire, mais c'est aussi simple que cela, si vous voulez que s'arrête un certain nombre de désordres dans le monde qui ne touchent pas que l'Ukraine et qui ne touchent pas que le continent européen, parce qu'ils touchent aux principes fondamentaux, aux piliers fondamentaux de l'ordre international basé sur les règles. Il suffirait que l'agresseur mette fin à son agression, je crois que le monde entier s'en porterait mieux, toute initiative, évidemment, allant dans ce sens sera la bienvenue. En oui. bon, par rapport à la question... question. Au sujet de l'environnement, je souhaiterais juste dire que nous avons discuté longuement sur l'orientation du président Lula au sujet de l'environnement, sa nouvelle politique déjà déclarée depuis novembre lors de la réunion de la COP 27. L'occasion, il a détaillé, il a exposé ses objectifs et toutes les mesures qu'il prendrait pour la protection de l'environnement. Et tout de suite même, il y a eu des réactions de certains pays au sujet du fonds de l'Amazonie. Et nous attendons qu'il soit réactivé pleinement et qu'il puisse être utilisé pour le financement des projets importants pour le développement durable de l'Amazonie. Et bien évidemment, la France est très bienvenue, la, la très bienvenue pour toute collaboration et coopération avec la participation dans les fonds d'Amazonie. Dans la séquence, nous invitons les représentants de la presse brésilienne pour adresser une, une question aux autorités que et encore une fois, nous prions aux journalistes de se présenter et informe l'organe de presse d'appartenance. En écho à ce qu'il vient de dire, je voudrais souligner l'importance que nous attachons au fond pour l'Amazonie et j'ai dit au ministre, mais je souhaite que vous le sachiez aussi, que la France étudie la possibilité d'une contribution bilatérale de même que l'Union européenne, dont elle est membre et à laquelle elle contribue, étudie euh, très activement la possibilité d'une contribution de l'Union européenne. Je pense que c'est en bonne voie, d'ailleurs, mais c'est important que vous le sachiez. Merci beaucoup. Bonjour, je suis un appel à Garcia de la Feuille de São Paulo. C'est Une date pour l'éventuelle visite du président Emmanuel Macron au Brésil, euh, si oui, quand il y aura lieu, et si la date correspond à l'occasion du sommet de l'Amazonie auquel le président Lula a invité le président Macron. Et par o… le chancelier Mauro Vieira, le président Lula a, Lula a mentionné que l'accord entre Mercosur. Eh, fosse Mais, ma até o fin do semestre qui puisse être euh, conclu Je souhaiterais savoir s'il si si si si y a eu des discussions avec la chancelière française, française, du, le le française coup, du changement de cet accord, s'il a été proposé des de changements de et à quel état se trouvent les négociations bilatérales. Merci madame. J'espère avoir bien compris votre question parce que l'acoustique rend l'audition plus, plus compliquée quand on n'a pas le casque mais si j'ai bien compris votre question, vous demandiez si le président de la République française envisage de venir au Brésil S'il y a déjà une date fixée pour... J'allais poursuivre Pardon Et la réponse est oui. Est-ce qu'il envisage de venir au Brésil Oui. Je dirais même qu'il est désireux de venir. Il nous reste à trouver la date et l'occasion qui pourrait être, mais je parle au conditionnel, ce sommet sur l'Amazonie, euh, s'il y est convié et, et, et si cela correspond à ses projets. Mais euh, il est tout à fait désireux de venir. De même que vous savez sans doute qu'il a transmis une invitation au président Lula à se rendre au sommet de Paris euh, sur la réforme. Euh, des financements internationaux qui se tiendra les 22 et 23 juin. Le président Lula est le bienvenu. L'invitation lui a été transmise. Il est bienvenu d'ailleurs d'une façon générale en France, que ce soit à cette occasion ou à une autre. Et la mission que le ministre et moi-même avons acceptée, est d'essayer de faire en sorte que 2023 soit une belle année. Ce sera encore une plus belle année si elle permettait au président de la République française de venir au Brésil et au président Lula de venir en France, donc que ça fonctionne dans les deux sens. Nous allons en tout cas nous y employer. Bon, par rapport à cette première Mr. question adressée à Madame Colonna, je voulais Lula ajouter Lula que le président Lula, Lula a, a déjà réitéré son souhait de, reço... de recevoir le le le à court Macron. terme la visite du président Macron eu et l'inviter également à pour le sommet d'Amazonie, qui nous sommes encore en train de travailler sur l'agenda et les dates, mais nous souhaitons que ça arrive dans les les mois prochains jusqu'à la moitié de l'année et la seulement a souligner que la célébration des 200 années des de relations diplomatiques entre le Brésil et la et France, en qui va arriver qu d'ici un an et demi, il s'est créé des le conditions pour, pour que les présidents se rencontrent rencontre et puissent faire la, la célébration, célébration, soit au Brésil, soit en, en France, France, France. Mais c'est un, un moment très spécial. Et nous discutons la possibilité d'un programme pour mettre en exergue cette date si importante que nous allons célébrer. Par rapport, en relation à la deuxième question, excusez-moi, que je n'ai pas bien compris au sujet de l'accord avec l'Union européenne s'il a été traité les questions des changements dans les termes et l'état des négociations. Bien sûr, nous avons discuté sur l'accord mercosur union européenne. J'ai informé à la ministre Colonna qu'ils nous sommes en train de finaliser la révision du contenu de l'accord et qui nous allons en discuter avec après avec nos partenaires du Mercosur et discuter avec l'Union européenne, avec, européenne euh, avec ces deux blocs, nous discuterons avec ces deux blocs pour voir la possibilité de la conclusion, accord la conclusion de l'accord déclaré. Euh, et, et nous allons examiner avec tous les soucis et présenter le président Lula. Et nous avons mentionné pendant la rencontre les besoins de chaque côté. Et, par exemple, l'Union européenne qui a encore besoin de, que de quelques, uh, de, de alguns compromissos, uh, quelques uh, engagements uh, questão par rapport climática, à la question climatique, à la politique, ambiente politique do Brasil, de l'environnement du Brésil, chose qui est facilitée par la politique adoptée par le président Lula, Lula, de, Lula de, a, ao meio ambiente. concernant l'environnement. obrigado. Senhoras côtés senhores, dame, cette cérémonie. Nous,